La ville de Niort est partenaire du match qui opposera le Niort Rugby Club à Lannemezan dimanche 18 septembre à 15h15 au Stade Espinassou. Niort TV a suivi l'un des derniers entraînements avant le match. L'objectif pour le match de dimanche, c'est, comme, comme on l'a fixé avec les joueurs le président, c'est surtout de rester invaincu à Espinassou, la victoire pour nous est, est impérative. On s'attend vraiment à un, un très très rude adversaire. On s'appuie sur la saison dernière qui a été une, une très belle saison avec, avec vraiment des résultats notamment à Espinassou, avec le soutien du public, de tout le monde qui a été, qui a été vraiment à la hauteur de nos attentes, même si après la, la saison s'est terminée trop tôt en contre-bout puisqu'on a été émis à huitième de finale. Mais voilà, on a une équipe, une équipe qui commence vraiment à se connaître, qui a été renforcée par de, de très très bons éléments cette année. Donc euh, voilà, on a une équipe qui, qui est quand même relativement complète sur toutes ces lignes. Donc on a de quoi voilà, faire prendre du plaisir et donner aussi du plaisir à, à tous nos supporters et nos partenaires. Le stade Rochelet nous fait l'honneur, fait l'honneur au New Rugby Club de, de venir présenter la, la Coupe d'Europe. Donc voilà, 15 minutes avant le coup d'envoi, il y aura un défilé et puis la, la, la Coupe d'Europe pourra être visible par, par tous nos, nos supporters. Donc c'est vraiment, je me répète, mais c'est un honneur qu'ils nous font. On est très honorés de cela.